Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de Naturmania.com et praticien de santé durable. Tout ce que j'ai appris, découvert et pratiqué tout au long de ma carrière, je vous le dévoile et vous l'explique dans mes publications papier et numérique, de façon à ce que vous puissiez prendre votre santé en main et profiter à 100% de la vie en vous épargnant les maladies évitables dues à une mauvaise gestion de votre santé et de votre environnement. Après avoir pendant des années passé une grande partie de mon temps à écrire des livres papier, faire des conférences et formations sur la santé naturelle, je me suis réorienté vers des supports plus faciles et rapides à mettre en œuvre. Tout d'abord, des livres numériques, actuellement disponibles et téléchargeables en PDF, et des formations personnelles dans les divers secteurs de la santé durable sous forme de vidéos en streaming et à visionnage illimité. Pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur l'icône des livres et formations qui vous intéresse, Huit livres numériques qui vous expliquent les principes de base de la pratique de la méthode agitale et les 12 clés de la santé durable. Mon guide anti-mal de dos. Stop arthrose. Mon guide anti Anti-âge, qui vous révèle les secrets pour vivre centenaire en conservant bon pied-bon oeil. mon guide naturel anti-stress, version numérique de mon livre La méthode naturelle anti-stress, édition vital Les huiles essentielles anti-stress, complémentaires de mon livre papier Les huiles essentielles pour votre santé, l'ostéopathie Clé de votre santé, résumé de mon best-seller, l'ostéopathie demain pour vous guérir l'ostéopathie au féminin qui vous explique comment cette discipline aide les femmes à prévenir et résoudre un grand nombre de leurs problèmes spécifiques mon guide de la santé durable au féminin divisé en deux volumes réédition numérique complète actualisée colorisée de mon livre papier la santé au féminin épuisé depuis 2001 ce livre numérique et divisé en deux volumes complémentaires. Dans le volume 1, je vous explique le fonctionnement et les dysfonctionnements de la sphère féminine, ainsi que les meilleures thérapeutiques naturelles alternatives ou complémentaires. Dans le volume 2, je vous explique toutes les techniques de prévention et de soins naturels et classiques des problèmes spécifiquement féminins. En plus des vidéos que je mets gratuitement à votre disposition sur ma chaîne YouTube « Testez votre santé vertébrale » et « Prévention anti-cancer », vous trouverez des vidéos de formation rapide mais complète qui vous permettront de comprendre rapidement l'intérêt des disciplines, techniques et produits naturels bénéfiques pour votre santé. Si vous souhaitez bénéficier en priorité de mes nouvelles vidéos et articles, il vous suffit d'inscrire votre email sur la liste d'envoi de, de naturemania.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à m'écrire pour me faire part de vos souhaits et suggestions. Euh, mon courriel, c'est naturemania.com. Je vous dis à bientôt.